On a vu qu'on pouvait représenter l'équilibre de répartition du soluté entre phases avec les conodales sur le diagramme triangulaire. On peut aussi utiliser une représentation un peu plus classique qu'on va retrouver en absorption, en distillation par exemple, à l'aide d'une courbe d'équilibre sur un diagramme qu'on qualifiera pour le distinguer de l'autre, le diagramme rectangulaire. Alors, Je reprends mon diagramme triangulaire habituel avec les trois sommets, la courbe binodale. Et puis donc je vais avoir ce diagramme rectangulaire sur lequel je vais avoir un axe qui va correspondre aux teneurs en soluté dans le raffinat, c'est l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, je vais avoir les teneurs en soluté au niveau des extraits. Donc ce diagramme, il est gradué de 0 à 1, évidemment de manière classique. Et puis j'ai tracé la première bisectrice qui va nous aider un petit peu dans la représentation graphique. Alors, prenons une première conodale donc qui aura été déterminée d'une manière ou d'une autre. Cette conodale, eh bien, euh, on va avoir le point qui correspond au raffinat, le point qui correspond à l'extrait, donc avec une teneur en soluté petit x ici, une teneur en euh, soluté petit y là euh, au niveau de l'extrait. Et on va pouvoir replacer ce point de coordonnées x, y, on va dire x1, y1, euh, sur euh, le diagramme rectangulaire. Donc on va retrouver x1 ici, y1 là, et donc on va avoir un point, Donc je l'ai mis de la même couleur, le point vert ici représente la même chose que la conodale verte sur le diagramme triangulaire la même manière, prenons une autre conodale avec une teneur X2 en soluté dans le raffinat et Y2 en soluté dans l'extrait. De la même manière, on va pouvoir positionner le point rouge correspondant à cette conodale, conodale rouge, donc le point sur le diagramme rectangulaire. Le point critique, lui, il a une composition X égale Y. Donc, il a forcément... C'est forcément un point qui se trouve sur la première bisectrice du diagramme rectangulaire. Bien sûr, la courbe d'équilibre va forcément placer par le point 0, 0. Quand il n'y a pas de soluté dans une phase, il n'y en a pas dans l'autre. Et donc, comme ça, point par point, on va pouvoir tracer la courbe d'équilibre. Alors, vous voyez qu'elle a une allure assez différente de ce dont on peut avoir l'habitude en distillation. Puisqu'en fait, cette courbe d'équilibre, elle se termine quelque part, mais pas au niveau du point de composition 1-1, puisque finalement la zone hétérogène elle n'envahit pas l'ensemble du diagramme triangulaire, elle s'arrête au niveau du point critique, et donc de la même manière, eh bien, la courbe d'équilibre va s'arrêter elle aussi au niveau du point critique. Alors, bien sûr, en fonction de la forme des conodales, ben, on aura des formes de courbes d'équilibre différentes. Et évidemment, aussi, le point euh, critique, ben, il pourra être positionné à différents endroits. Si on a une zone hétérogène extrêmement vaste, on pourra avoir un point critique qui pourra se trouver ici, par exemple, ou au contraire, beaucoup plus bas. Et des formes euh, de courbes d'équilibre qui pourraient être différentes, par exemple, on pourra avoir quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut arriver, une courbe d'équilibre qui est en fait confondue avec euh, la première bisectrice, ça correspond à euh, ben, l'équation y égale x, donc tout simplement ce serait des conodales horizontales sur euh, le diagramme triangulaire, et avec donc finalement égalité entre euh, la composition en soluté dans le raffinat et celle dans l'extrait. Vous avez vu qu'il y a une correspondance entre le diagramme ternaire, donc le diagramme triangulaire avec sa courbe binodale et puis ses conodales, d'une part, et puis le diagramme rectangulaire sur lequel on va tracer la courbe d'équilibre. Alors, selon les situations, selon les conditions de travail dans les procédés, on pourra utiliser soit le diagramme triangulaire, soit le diagramme rectangulaire pour représenter le fonctionnement des procédés, et parfois même vous verrez qu'on utilisera les deux.